Et le monde c'est taré mental Avec la refonte de Feka qui est apparue récemment sur la mise à jour du jeu 1.68, beaucoup de joueurs se sont retrouvés avec une perte de leur soutien offensif dans leur team. En effet, le Feka combinait trop de rôles à la fois de manière beaucoup trop efficace, à savoir celui de tank, de support défensif avec le don d'armure et le support offensif pour booster les DPT de l'équipe. Ainsi, dans cette refonte, le support euh, offensif a été retiré de l'équation pour rendre le, la classe beaucoup moins pétée qu'elle l'était avant. Mais seulement voilà, maintenant il faut se lancer à la recherche d'un support qui puisse booster comblablement les alliés et qui puisse ainsi combiner un autre rôle afin de ne pas avoir trop d'équipés unilatéraux dans l'équipe. Eh bien mes chers amis, ne cherchez pas très loin car aujourd'hui je vais vous présenter le Sadilla Heal support ainsi que la manière de jouer. Et attendez-vous un heal excellent et un support offensif qui rendrait en vieux un FECA prémage 1% de suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Ainsi, cela m'apporte le passif motivation pour faire plus de vidéos et 20 points de volonté pour vous proposer un travail de qualité Sur ce, commençons sans plus tarder à parler des plus importants pour comprendre la classe, les sorts Petit disclaimer avant de commencer, dans cette section nous allons nous concentrer dans les sorts que nous allons être susceptibles d'utiliser afin de ne pas nous éparpiller dans trop d'explications. Et les sorts que je vais vous présenter, vous pourrez en interchanger quelques-uns pour correspondre à votre manière de jouer, ne vous inquiétez pas. Bien, commençons d'abord avec les sorts axés sur les soins, en vous introduisant Gadoule et Rouille. Ce sont basiquement les sorts de soins les plus basiques dans leur manière de fonctionner. Le premier est un sort monocible qui soigne pour 3 PA et le deuxième est un sort de zone en croix qui s'étend de deux cases et qui soigne si la cible centrale est une case vide ou un allié pour 4 PA. Et elles sont tous les deux à portée modifiables. Pas vraiment d'effet très compliqué à expliquer comparé à ce sort que je m'apprête à vous présenter, qui est Relamboisé. Relamboisé est originellement un sort de poison R2-3-PA avec une portée modifiable. Mais si le passif toxine inoffensive est dans votre deck, le sort obtient un effet qui lui applique à vos alliés ciblés un état lui octroyant de la résistance élémentaire et du soin pendant 2 tours. Un sort donc très intéressant autant pour le soin que pour le soutien qu'il apporte. En gros, sort de soin puissant, vous avez le choix entre 2 sorts. L'arme de Sardida et Drainage, l'un est un sort de dégâts et de soins selon la cible du sort pour 4 PA. Très puissant mais qui se lance aligné à la cible, l'autre est un sort de dégâts qui soigne autour de la cible. Mais j'ai quand même une petite préférence personnelle pour l'arme de Sardida qui est moins compliquée et qui permet moins d'erreurs, le risque de drainage étant de soigner son adversaire, ce qui serait... Euh, ballot. Et enfin pour terminer avec les sorts de soins, voici deux sorts indispensables dans votre deck. D'abord arbre qui vous transforme en arbre Ce qui vous permet de tanker plus facilement Avec euh, un boost de résistance Et de vous soigner Par contre vous passez votre tour et c'est activable tous les deux tours Donc faites-y bien attention Car c'est l'un moyen, des moyens Que le Sadida a pour lui-même se protéger Et enfin Eveil Sylvain qui ressuscite un allié Le seul bémol c'est que lui aussi devient un arbre et avec de l'armure pendant un tour, donc vous avez intérêt à bien protéger votre allié. Bien maintenant qu'on a parlé des sorts de soins, passons à ceux qui vont soutenir votre équipe et qui sont généralement de la branche R. On commence avec coup 3 froid, lançable deux fois par tour qui permet de retirer 50 résistances élémentaires à un ennemi. Très utile pour finir un boss, surtout si on le combine à Bourras qui pour 2 PA augmente le pourcentage de dommages affichés par la cible et pousse aussi d'une case les entités proches de la cible. Il d'ailleurs aussi un bon moyen de se détacler pour pas grand chose car il est lançable sur soi-même. Pour apporter un soutien défensif, nous avons le Relanvoisé que nous avons abordé tout à l'heure, mais nous avons aussi vent empoisonné qui applique un état en zone qui baisse les dégâts infligés des cibles et applique un poison. D'ailleurs, si le sort est considéré comme monocible, c'est parce que le poison proc lui sur la maîtrise élémentaire R, mais aussi sur le monocible, donc euh, pas d'inquiétude. Et enfin, du côté support, nous avons herbefol qui est le seul terre sorteur vraiment remarquable dans nos manière de jouer notre cd -là, car pour peu de PA, ce sort peut retirer énormément de PM en zone en ligne de 3 cases. Mais malheureusement, il possède 3 tours de recharge. Mais vous pouvez aussi le remplacer par Ronce Multiple pour sa plus grosse zone d'action, mais cela retire beaucoup moins de PM. Dans les mentions honorables qui peuvent être cool mais qu'on risque d'utiliser pas souvent, nous avons... La voodoo qui permet de créer une poupée liée à un ennemi qui redirigera les dégâts qu'elle reçoit vers l'ennemi lié très utile pour les classes rocks qui n'arrivent pas à atteindre la cible mais aussi vous aurez ronces et engrais qui appliquent de l'armure très pratique sur des alliés incurables ou avec une résistance de soins élevée, ainsi qu'un vol de pem pour engrais. Et maintenant passons au passif que nous allons utiliser. En premier lieu, nous avons Toxine inoffensive qui va nous permettre d'obtenir un bonus de soins conséquent, ainsi que la possibilité d'utiliser Roland Moisé comme un sort de soins. Ensuite, nous avons Prière Sadida, très utile pour régénérer des PW et ne pas être dépendante de nos PW, en plus d'avoir la possibilité de monter efficacement l'armure donnée. Nous mettrons aussi Sadida Solitaire qui est un must-have pour un Sadida sans poupée, car il nous permet de monter drastiquement les dégâts infligés et les soins, si nous n'utilisons aucune poupée. Et en dernier passif propre au Sadita, intéressant, nous avons Venimeux qui apporte pas mal de volonté pour les retraités, mais pas mal de dégâts directs pour les poisons. Mais vous pouvez aussi remplacer ce passif par Motivation qui vous apporte moins de volonté mais un PA supplémentaire non négligeable au détriment d'un peu de dégâts mais le Sadita n'est pas forcément là pour faire de lourds dégâts à lui tout seul. Et enfin, il ne vous restera qu'à compléter les trous de votre deck de passif avec Inspiration, évasion voire même médicine au choix selon ce que vous aurez besoin dans votre cas oui alors euh, je suis le taré du futur je me permets d'arrêter euh, quelques instants la vidéo pour apporter une petite précision au niveau des passifs car avec cette mise à jour euh, il y a un nouveau passif qui est apparu sur le sadida et euh, je ne le savais pas euh, en tournant la vidéo puisque ben elle n'était pas signalée euh, Actu, pendant que je la tourner la vidéo. Donc, je vous conseille d'utiliser ce nouveau passif, car il apporte un sort qui vous permet de vraiment bien baisser les résistances de l'adversaire, mais aussi le passif en lui-même augmente votre capacité de générer de l'armure, donc si vous utilisez rond, oh, c'est toujours intéressant, mais aussi, a, aussi apporte un, ce nouveau sort qui apporte euh, donne aussi énormément d'armure, ou de baisse de résistance. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, tous les deux tours. Donc c'est un, un passif à utiliser, et euh, bah du coup, euh, bah retour à la vidéo, hein. euh, bon visionnage. Bien, maintenant nous allons parler un peu des répartitions des points d'aptitude. Tout d'abord, en intelligence, c'est un grand classique, hein, ça ne change presque jamais. Investissez tout en résistance élémentaire, et le reste en point de vie, un grand classique, comme je vous l'ai dit. En force, deux choix s'offrent à vous. Le plus classique est de tout mettre en maîtrise élémentaire afin de ne pas être situationnel sur votre positionnement de vos soins. Mais pour aussi mettre distance plus maîtrise élémentaire, cela sera plus puissant pour soigner les autres, mais pas forcément plus puissant pour vous soigner vous-même. En agilité, nous investirons en initiative afin d'agir avant les alliés que l'on veut booster, puis en volonté pour améliorer les retraits PM, et enfin le reste en esquive. En chance, là aussi, il y a deux choix, tout mettre en maîtrise soin, ou mettre en maîtrise-soin et parade pour résister un peu plus, tout dépend de ce qui vous conviendra le mieux. Et pour finir en majeur, PA, PM, résistance élémentaire et portée, car le sadida a énormément de sorts à PO modifiables qui méritent d'être améliorés. Bien, avec ce que je vous ai appris, vous avez déjà une bonne base pour comprendre le fonctionnement de votre sadida. Mais je vais me permettre aussi de vous aiguiller un peu sur le stuff que vous devriez privilégier dans les points suivants. Donc tout de suite, voici quelques conseils pour le stuff. Je précise avant de commencer que le but de ce chapitre n'est pas de vous apporter un stuff tout fait, mais de vous guider sur votre choix d'équipement pour votre joli Salida Heal Support. Bien, maintenant que j'ai posé les bases, pour éviter que vous me le fassiez remarquer dans les commentaires, bande de petits coquins, commençons. Pour commencer, privilégier de très bonnes résistances, son rôle étant de soutenir l'équipe, ce serait bête de le voir mourir trop rapidement, et essayer aussi d'avoir de la portée, c'est toujours bon à prendre. Niveau maîtrise, vous pouvez vous cantonner seulement à des équipements à deux maîtrises aléatoires en RO. Avec le nouveau système d'armure, il n'est pas très nécessaire d'appliquer de la maîtrise terre. Et les sortes terre de retrait PM sont surtout là pour les retraits et pas forcément les dégâts. Et bien entendu, de la maîtrise soit, c'est important. Et pas besoin de coups critiques, puisque le Salida n'utilise que très rarement pour le côté support de la classe. Pour la... Pour le familier et la monture, pensez plutôt à une monture maîtrise élémentaire type Godron, Chacha ou Boon. Et niveau familier, c'est au choix Le Chacha des glaces pour monter la maîtrise soin, le Chacha poisseux pour la volonté, ou le Tourtebot pour un apport de maîtrise pour le soin et un peu de résistance. Et voilà, c'est la fin de la vidéo Avec tout ça, vous êtes prêt à être le meilleur soutien à votre équipe de tout le monde des 12 N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et partager la vidéo si vous avez aimé Sur ce, Y'a plus qu'à vous lancer et bon jeu